La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 19. Vous arrivez devant ce qui ressemble à un gigantesque étandoir. Oui, ressemble. Et encore, ce n'est pas vraiment certain. Les réserves préalables concernant les descriptions restant bien évidemment de mise. Vous voyez ce qui ressemble à être une infinité de chaussettes. Oui, semble être là aussi. Car même si vous en avez pourtant une représentation concrète devant vous, il n'est pas vraiment pertinent de décrire de manière exacte ce qu'est l'infini. Vous voyez donc une infinité de chaussettes suspendues sur une infinité de fils. Mais... que font toutes ces chaussettes ici Vraiment, tu devines pas C'est pourtant évident Ce sont tous des chaussettes disparues de ta moitié d'univers semi-parallèle. Combien de fois les machines aspirent par inadvertance et parfois par malice une ou deux chaussettes Ne dis pas que ça t'est jamais arrivé En cherchant bien, il est certain que tu les retrouverais quelque part ici. Mais nous n'avons pas le temps. Songe à ceux qui doivent nettoyer quotidiennement les puits asséchés de surplus de chaussettes issues de la moitié de l'univers semi-parallèle. Jamais personne n'a réussi à résoudre le problème de ces transferts intempestifs de chaussettes, mais celui qui y parviendra un jour sera le plus grand héros de tous les temps. Et dans les deux moitiés de l'univers semi-parallèle... Si vous avez une chaussette de rechange, vous pouvez constater que la voracité des machines à laver n'est pas une légende. La chaussette a en effet disparu de vos poches lors de votre passage dans l'univers semi-parallèle et doit se trouver suspendue quelque part dans cette immensité. Riez-la donc de votre liste d'équipements. Si vous avez entendu parler de la chaussette de Scarlos, allez au 39 pour la chercher. Sinon, vous pouvez aller ailleurs que là-bas. Rendez-vous au 33. Ou ailleurs que là-bas que là-bas, mais pas là-bas. Rendez-vous au 25.